Pour Strasbourg, hop la guys, Et roule ma poule. Après 37 heures de huile jusqu'à Tournu, la Voie Bleue jusqu'à Lyon, la Viorona jusqu'à Avignon, c'est désormais vers la Baie des Anges, étape ultime de notre road trip, que nos trois compagnons partent à l'aventure, à la rencontre des huileurs du Sud. Il est 7 heures du matin, l'aventure démarre. Est-ce que ça se voit que je suis fatigué c'est dans la fraîcheur du petit matin et dans une lumière particulièrement agréable que nous quittons la Cité des Papes, direction plan ouest. On emprunte le chemin du Canal Puy qui longe la Durance, le deuxième affluent du Rhône jusqu'à la capitale du Melon. Après un très léger petit déjeuner à Cavaillon, on reprend notre chemin en longeant le massif du Luberon et sa célèbre forêt de Sèvres. 1000. On repart pour 1000 là, non Il en reste 200. Euh, On rentre à la maison maintenant. Hop là, guys, roule ma poule Après une pause recharge à Pertuis et une course poursuite inattendue avec un bus, nous continuons vers l'est en longeant le canal usinier de la Durance France, et sa curieuse couleur turquoise. Quelques kilomètres plus loin, c'est un long moment de hors-piste qui nous attend jusqu'à la petite localité d'esparro. moyennement. Essaye, on verra. <rire> Alors on a suivi les conseils d'un monsieur qui n'était pas du coin. <rire> et, euh, <rire> et nous voilà sur ce petit chemin pittoresque. 30 minutes à pied en huile, on ne sait pas encore. Quoi Qu'est-ce qui s'est passé Oh bah Il y a une, une racine <rire> Voilà, tu l'as vu hey. <rire> Tu l'as vu la racine <rire> J'ai vu la racine, hein, de... T'as vu Christine, hein, j'en prends soin hein. de ta voix. Elle est pas tombée, hein. Putain C'est un piège d'Olivier, ça, c'est un piège des, des Wheeler Pro. Oh, tu commences à ronger <rire> oh, Je vais commencer par ce morceau-là. Ah, ah. Piste il plein d'embûches. De <rire> à l'issue de cette traversée épique de la montagne d'Artigues, c'est Espérons et sa recharge sauvage qui nous attend. Pas sûr qu'il y a grand-chose ici, finalement. Hein c'est beau, mais c'est loin. Et on a trouvé une prise grâce à un gamin qui cherche son téléphone ici. Voilà. Aujourd'hui, je vous présente les Clodo d'Alsace. T'as pas une petite pièce <rire> T'as pas une petite pièce <rire> Je veux pas faire une pièce, je crois pas. <rire> on a fini de charger Bah ouais, c'est parti. On va vers Villecrase Villecrase Villecrase On va charger plus longtemps mais il y a le maire qui arrive <rire> Stop that Stop that Stop that Stop <rire> oh. that au vélo. Dis-moi okay, au vélo, pourquoi il y a toujours un moment donné où on n'a plus de route oh, il y a, tant qu'il y a des poteaux électriques, c'est bon. C'est sûr Trop facile. Uiller de l'Extrême. Huiler euh, de l'Extrême n'est pas pour tout le monde. Hein. Mais il y a de la route là Ouais mais avant il n'y en avait plus. Sauf que cette route là est au milieu d'une propriété privée. On a vite des guerpilles accélérant l'allure pour filer vers un des plus beaux spots de notre périple, la cascade de Sillan. Ouais, <rire> on a de la chance, on est arrivé avant qui ferment les robinets. Hop la guy et et de ma, ma poule. Et on termine cette journée quelques kilomètres plus loin à Ville à l'hôtel Les Esparus. On aura les loisirs euh, d'y manger, de se reposer, et le lendemain matin, de reprendre un beau petit déjeuner. C'est light ce soir. <rire> L'humeur. Quand tu prend un petit déjeuner On est bien là Alors il est bon ton melon <rire> Il est dégueulasse, on dirait de la pastèque. C'est vrai que vous savez, ça tape. Hein Et c'est sous ce beau soleil du sud que nous entamons notre dernière journée de road trip direction Fréjus. Mais pour accéder à Fréjus, nous devons traverser la réserve naturelle de saint luen et faire l'ascension du rocher de Roquebrune-sur-Argent, une imposante montagne au fort dénivelé. Comme dirait Justin, euh, ça monte Bonjour, je, je m'appelle David, je suis de Fréjus, je travaille dans un village vacances, et je roule, en voit Tesla, et imprévu, les wheelers d'Alsace sont là. Hop la gasse et roule ma poule David va nous faire l'honneur d'être notre guide et de nous accompagner jusqu'à la mer, mais avec une petite idée derrière la tête. Bon, on n'a toujours pas vu la mer, David a décidé de nous montrer un chemin pour la découvrir de façon assez spectaculaire, donc euh, on compte sur lui on a confiance. C'est beau l'Occitanie. Mais pas en Occitanie, là, on est en région Paca. <rire> Pareil. <rire> Il y a du soleil quand même Après des jours de raids intenses et riches en émotions, les wheelers d'Alsace sont enfin au bord de la Méditerranée. La mer, 1200 km pour ça, ça vaut le coup non Je suis trop content. Je suis trop content d'avoir réalisé ça quoi. Ils l'ont fait c'est fou, ils l'ont fait. À bientôt. On est bientôt sur la croisette de Cannes. Et après on attaque la bête du en les mains en passant par dur. Euh, Pierre a décidé qu'on allait dormir là, Il paye la chambre ce soir. Merci Pierre. Oui Ouais On y est On l'a fait <rire> On y est